Permettez-moi tout d'abord de vous présenter à chacune et à chacun mes voeux pour cette année 2018, qu'elle vous soit belle, douce, que les promesses, à la fois sur le plan personnel, sur le plan professionnel, politique, soient exaucées, que ce soit une année qui nous rassemble et qui nous permette à la fois de relever les grands défis et de réussir aussi dans les actes du quotidien à rendre... L'ensemble de nos concitoyens. Je veux bien...